Et euh, après il faut aussi que je termine oh, 5 missions sur Uranus avec seulement une arme de mêlée, j'en ai déjà 3. Il faut que je vaincre euh, bah, Bigule et faut que j'ouvre euh, euh, 3 caches durant la mission. Puis je suis en mode radar donc euh, normalement les caches devraient apparaître. Yeah. Et vous devrez avoir le radar. Mmh. Ah c'est vraiment ça que les caches, en orange hein. La vache, il est donc ton radar Je crois qu'on l'a raté Casper. Pétis, mais... uh -huh. euh... Finalement, entre le Paris spray et le Dread, j'ai choisi le Dread. Sortir... Ah on change pas les. Ça sortait le mieux. Bon, allez, j'allume la pompe. Préparez vos, vos tubas et vos pannes. Oh! Uh -huh. Oh, ouais, parce que des fois, t'en a qui, qui sont plantés sur des rebords. Euh... Caché, compagnie, ouais, J'ai déjà arrivé une fois. Ils sont pas là, là. Il Y'a des regards Ouais, c'est bon. Non mais... à une époque, c'était un problème. Maintenant, c'est trop un problème. Je crois qu'on est attendu. Ah oui. Arrive Ah, je me suis voluée Ah Il y en a une un pas loin. Il y en a une pas loin. Attends, tu veux dire on recommence ou on va en arrière Ouais, j'ai pas envie d'aller en, en arrière. Ah, bon. Oh, bon, on l'a raté, ça arrive. Hein. On connaît pas tous les passages secrets. Mmh. Ah, du polymère, c'est bien les ouais, polymères. Ah, oui, toi tu t'extasies pour ça. Et là, du coup, je peux faire limbo aussi. Pas pareil. Ouais, mais ah ouais. juste que je les autres non plus ils se jouent pas pareil. Ah il <rire> y en a qui se jouent à peu près pareil. Celui-là il joue pas du tout pareil. Il se voit sur les radars euh, euh, Comment il a fait Au fond, il est au fond. Il est au fond de la pièce. Ah je pense, hein. Recule, euh, recule fort. Ouais, je l'ai pas vu moi. Accroupis-toi, faut que pas qu'il qu te voit. Oh, il Il y en aura peut-être un deuxième. Il Attends, pas des pas fois il y en a deux qui apparaissent. Ouais, ouais, ouais, euh, sois vigilante. mieux Oh, c'est Turin masse. No, enfin, il a littéralement spawn devant. Ah il y devant aussi. Je sais pas comment <rire> C'est mon personnage, il avance. Je voulais aller voir taxi c'est quoi Val -Val C'est Valkyr il veut avancer, moi je lui dis que non, mais Valkyr il veut. Je tape à coup de fake news. <revving reasonable expression> une fois j'ai vu un mec qui avait une faute qui s'appelait Holon T. pourquoi ça, ça faut porter le long et mais c'est sympa. C'est quand même vachement bien ce matos, ça marche bien. Ça <crimesstanden> marche bien dans le vide avec 0G et... Euh, avec euh, 10 jets de pression sur le euh, sur le dos. Oui. Ouais j'en ai j'en ai eu deux <rire> En aveugle En tirant à travers le mur. Juste avec le radar. Pas d'ennemis vu derrière. Pour l'instant. De moment. Ah il ah y en a Faut que je mette une coxine grilleur ici. Coxine griller. Est-ce que ah. je vais mettre Allez, là à côté de moi Allez, une La ouais, mission en plus elle est longue celle-là Elle est plouf dans l'eau il y a forcément moyen de passer là J'ai fait une sortie avec. Euh... Forcément, non Là, il y en a une Donc au lieu de. Tu de peux créer des escaliers ou ce genre de choses en fait ouais. Tu infectes des gens Tu fais muter tes zombies Tu leur donnes des capacités etc etc Je crois que j'ai eu 8 ou 9 exemplaires de mutagènes avec les récompenses journalières oh. J'ai l'impression que les récompenses journalières sont un peu plus intéressantes depuis la mise à jour mm. Surtout les modes ouais y en a 3, euh, prends-en un au hasard Maintenant c'est en a 3, euh, prends celui qui intéresse. Je fais très tamante quand même Ouais, c'est pas mal. Elle est un peu marbrée. Ouais. Marbrée. Oh. Tu aurais dit qu'elle ferait plutôt au rocking, mais bon. C'est une menthe africaine fric, cette... chocolat. Oui non, non, c'est la mission spy Oui. Moi oh, je les aime pas sur le ça tombe bien on est sur Uranus. Oh oh, je crois que j'ai Bon ça t'es morte. Euh, en fait euh, je suis allé un peu trop haut et ça m'a tué et là j'arrête pas de bugger et de mourir. Alors, tu fais entrer, slash, unstuck. C'est que t'es pas vraiment coincé, il faut juste que tu bouges là, alors. Mais en fait, je peux pas, je suis trop haut, j'arrête de m'ouvrir. C'est alt now. pour euh, descendre. Ouais, je sais, mais je peux pas, ça remonte tout seul. Énorme, est... Il, est... il est énorme ce niveau. Ah, carrément. Bon, bah j'attends alors, parce qu'on a pas complété de l'objectif. Oh, on est entré dans la salle. Impossible euh... de rejoindre, l'objectif est déjà rentré. Bon bah on aborte de hein. toute façon on fait ça pour Anaïs donc euh... Aïe aïe aïe... Je crois que j'ai la bande son qui a bugué aussi. Ça t'arrive voir un jeu stable de temps en temps <rire> ah mais non non c'est pas bon, attends je relance. Cette fois j'ai pas dans le décor. mieux. <rire> T'es pas Seb, Seb au moins il a réussi à revenir. Ah, ah fantôme, fantôme attention Anaïs, fantôme je cherche, je cherche, je regarde. Je ne bouge plus. J'en entends un. Fais chier. Euh, Je crois qu'il est derrière toi, Florian. Florian, casse-toi. Non. Tu le vois pas Non, c'était un greener. est -ce est ce con Il est parti depuis 10 minutes. Il y a un greener qui vient vers toi, Florian. Non, il y a... Il y a plein de choses pour utiliser les, euh, euh, ces missions-là. Il n'y a que ça, d'ailleurs, mais il faut, faut les connaître. Oh, ok. Bon, je pars sur la C, du coup, en attendant. Si toi, tu connais bien la B. Ouais, c'est là. Ah, merde. Ah là, voilà, normalement il y a Mathieu dessus. Non Ouh, je pensais... Mais sérieux C'est celle que je déteste hein ah Oui, mais je l'ai fait 6 fois, je l'ai faite 6 fois. Regarde, c'est pas peur. Je parle de l'écran, c'est la lame. Ouais donc en fait si tu veux le faire tout seul, l'idée ce serait de... de te faire détecter, de remonter, et ensuite de prendre la porte ouverte le plus rapidement possible, ok. En même temps, ça se trouve, c'est marqué dessus un greener, mais personne ne sait lire ce truc-là. Oui, c'est bon signe. Cool. Ah non, il est là-bas. D'accord, d'accord, d'accord, c'est bon. La barrière n'y aille pas, et puis c'est bon. Ah, et maintenant. Ah oui, d'accord. Et bah, tu l'as fait En fait, là, tu vas là. En mmh. en... Là où je suis. Et alors, sachant que normalement, il y a aussi des. Mmh. Des, des, des, des tubes qu'on peut péter sur les côtés, mais il faut ouais, pour faire gaffe à la Là, en fait, non, non, même pas besoin de remplir. Tu vas. Bah, juste. en près de l'ascenseur. Je sais plus où et une trappe de maintenance. Ah ouais, il bouge tout le temps. Oui. Je suis, je suis, Non. D'habitude, il y a pas de drone, détecteur. C'est. étage. Et en fait, une fois que arrives quasiment tout en haut, donc au, au, juste sous le nez de l'ascenseur, t'as un, un petit rebord. Ah, que j'arrive pas à voir juste pour que tu puisses poser tes fesses, voilà. D'accord. T'as un truc, t'as les deux verrous qui sont tout en haut de l'ascenseur la, là où je suis, tu pètes un coup à gauche, voilà, un coup à droite, du coup ça libère, ça enlève la sécurité de l'accès de maintenance, tu fonces dans l'accès de maintenance, tu pètes la grille au-dessus de ta tête et t'es en haut. J'entre dans l'ascenseur, ouais, je il... me rends invisible et euh, on en parle plus. Tu peux pas parce que en fait l'ascenseur il, est... il monte dès que le, quasiment dès que tu ouvres la porte. Euh, en fait t'as un greener dans l'ascenseur, il le fait monter et tu peux rien faire d'autre. Et c'est surtout que je vois pas d'accès en bas en fait. Mmh, bon. Oh, une maison S8. Mais c'est toujours sympa ça. En plus, j'en ai pas juste marre de le faire ce boss moi. On peut plus. pourquoi. Attends, moi j'ai pas encore Equinox. farmé. Je l'ai pas encore farmé pour Equinox. Le voilà, problème c'est que. Normalement, il manquait juste le plan de nuit. Et euh, je crois que j'avais un morceau, je l'avais fois 8 ou 9. Donc euh, au gentil qu'il rigore mais les juste envie de ne pas le tuer de le torturer jusqu'à ce qu'il t'avoue, il a planqué les morceaux ah je vois qu'un un oh ou oh, ouais, plus haut oh, es du monsieur monsieur voilà la fondu première étape quand oh, on a tué les ninjas, c'est bon, X monte. Allez, viens petit. Ah. Je touche trop vite ce boss Voilà. <rire> C'était euh, plus rapide que la dernière fois. Ouais, mais quand <rire> ils bougent pas trop et que tu la tête, ça euh, va vite. Bon, Anaïs, hein, tu sors ton scanner et puis euh, dès que tu entends que l'écran il passe au bleu, euh, passe devant et tu fais des photos. Ah, et vous gardez vos protections même en dehors de l'eau, c'est intéressant ça. Écoute coûte cher! Et 15. Euh, 15... Alors 15 cette ligne ouais. elle était magnifique! Ah bah t'en as pour une heure! <rire> non, quand même pas. Avec ou sans la ré le réarrangement des fichiers? C'est quoi ça? Avec. Il se passe quoi si je les explose avec. <rire> avec de l'énergie? Je crois que les sentients de bleu, tu peux pas, ils sont immortels. Attention Endo. Et là où mon endo a fondu, littéralement. Mmh. Je suis Bien content de, de faire des missions, euh, de des sorties et de revendre mes ananas que j'ai en quintuple. S'il vous plaît, les On va faire la mission dix fois. Ah oui, c'est vrai qu'à la base. C'est bon on est tous là. T'es mire Tous les 6 <rire> <rire> tous les 6 on est sur l'ascenseur, c'est bon alors. Voilà, il y a trop de gens J'ai l'impression que gros tuyau Je sais pas mais non. C'est joli Ça ouais, m'a l'air de dangereux Trancher non mais. Vous êtes sûr qu'il y a pas un. Ah tu t'es fait charge Ah ouais Tu as trouvé un moyen très Rapide de le. Que ça passe aussi, bon bah retour à au point de départ. Alors ah, mais voilà, les super long ce chemin. oui, c'est pour ça que j'aime pas. Moi, c'est pas moche, c'est plutôt joli, mais d'un point de vue gameplay, euh... bah, on s'emmerde un peu quoi. C'est du goût joli, c'est du gros couloir en longueur tout le ah, long. Dans un jeu narratif, je dis pas. Dans ce jeu d'exploration, je dis pas non plus. Bon, là, euh... hein la sortie, non, allô, ah là là. Euh... Bonbon, bon, va au doujou.